Moodle est une plateforme e-learning gratuite. Elle permet aux enseignants de créer leur propre site web intégrant des cours dynamiques, accessibles n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez installer Moodle gratuitement sur votre serveur ou vous faire aider par un partenaire Moodle. Une fois installé, créez facilement des cours en ligne intégrant les nombreuses fonctionnalités standards mises à votre disposition. Mettez vos contenus en ligne par un simple cliquer-glisser, concevez des évaluations ou des quiz, puis ajoutez des activités collaboratives, des enquêtes, wiki, chat, ateliers, quiz glossaires pour rendre votre cours en ligne évolutif, efficace et motivant. Parce que notre code est véritablement open source, rien ne vous empêche de plus tard personnaliser votre site grâce aux multiples modules produits par la communauté Moodle. Ou alors, vous pouvez créer vos propres fonctionnalités. Moodle est fiable, s'appuyant sur une décennie de développement. Aujourd'hui, pas moins de 70 000 universités, écoles et entreprises dans plus de 200 pays et 100 langues font confiance à Moodle pour leurs besoins d'enseignement en ligne. Moodle un outil puissant et gratuit pour enseigner dans le monde. Pour en savoir plus, connectez-vous sur Moodle.org.